Merci à l'équipe de Scénopolis de nous, de nous recevoir. Et effectivement, on va passer quoi Une heure et demie en, ensemble On va essayer avec, avec eux de vous présenter. Euh, cet océan, bien comme à l'humanité, ce, ce, ce concept, l'appel que nous avons lancé il y a bientôt deux ans, euh, ensemble, mais avec euh, avec d'autres. Et puis, on, on espère, on suppose que vous aurez des questions. On sera surtout là aussi pour vous écouter et, et puis répondre éventuellement à vos questions ou, ou écouter votre témoignage. Euh, donc, on commence par cet appel. Euh, que nous avons lancé, peut-être un petit historique, d'abord nous présenter peut-être. Moi j'ai présenté eux Riblier parce que c'est amusant, on se retrouve tous les deux avec deux parcours totalement différents et on s'est retrouvés il y, a quelques, il y a presque deux ans maintenant sur cette, ce concept qui, qui nous réunit et finalement qui, euh, qui nous occupe pas mal. L'histoire voilà. euh, elle a vraiment démarré en 2013, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, oui, oui, on peut, on peut commencer oui. ça en 2013. Enfin, commencer... Ça commence à être un peu ancien, mais enfin, ça commence. Oui, déjà, finalement. Euh, moi, j'étais au Conseil économique, social, environnemental. Ça fait quand même presque 18 ans que j'ai arrêté la, la, la course au large, euh, que je suis engagée sur la préservation de la mer et du littoral, euh, probablement à cause des plastiques que j'ai pu voir en mer dès ma première traversée de l'Atlantique, qui était maintenant il y a 30 ans. On est en 2020, c'était en 91, donc euh, Voilà. Et, et en 2013, donc c'était quelques années après le, le Grenelle de la Mer que nous sommes un certain nombre à avoir vécu ici, n'est-ce pas, Hervé euh, euh, J'étais au Conseil et nous avons organisé une conférence internationale sur la gouvernance de la haute mer. Ça, on en reparlera un peu plus tard dans notre présentation. Et on avait lancé à l'époque un appel pour que pour la haute mer, la haute mer, vous savez, c'est cet espace de l'océan qui est au-delà des zones économiques exclusives. Et dans cet appel, on disait que ce serait bien qu'il y ait de, de donner un statut juridique à cette masse d'eau euh, qui représente 64% la haute mer. C'est 64, hein, c'est ça, pour cent Oui, oui, c'est ouais, à peu près de ça. La Terre, oui, hein. 71% l'océan et la haute mer, au-delà des zones économiques exclusives, euh, euh, depuis la convention de Montégobé, euh, il y a un statut juridique pour les fonds marins, mais pas pour la pas pour la colonne d'eau, au-delà de ces zones économiques exclusives. Et on avait lancé cet appel et on avait écrit un texte dans lequel une petite voix, une amie m'avait m'avait susuré, d'inscrire cette notion d'un océan bien commun de l'humanité, que l'océan était un bien commun de l'humanité. Je suis pas du tout juriste et moi, je ne je savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Bref, euh, à l'époque, l'Institut français de la mer que préside Eudes, alors Eudes, il a passé euh, d'armateur, te présenter. Mais tu, tu dis que j'ai un passé extrêmement lourd, mais j'ai euh, un... Pas, un, un, <rire> un, un passé d'armateur, j'ai un petit passé de constructeur euh, naval, euh, et puis euh, au travers de tout ça, bah, j'ai beaucoup côtoyé euh, la mer, les sujets maritimes, et j'ai pris il y a 10 ans euh, la présidence de l'Institut français de la mer, qui est un think tank qui est des comités locaux euh, dont un ici présent, euh, présidé euh, par Michel Morvan où on essaye euh, de faire comprendre euh, ce qu'est la mer pourquoi la mer est importante pour nous tous et de réfléchir sur ces sujets et puis euh, de, de partager une pensée maritime le plus largement possible et euh, à l'époque effectivement nous avions lancé une réflexion sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, préparer et réfléchir à une nouvelle gouvernance de l'océan, à une gouvernance qui tienne véritablement compte de la réalité, de la continuité de l'océan et éviter d'avoir des zones qui soient mal gérées et en même temps préservées. Euh, les grandes qualités de l'océan euh, d'un point de vue économique, etc. La liberté de navigation, etc. Comment euh, nous pouvions essayer de concilier tout ça Et ça nous a amené à organiser en 2015 puis en 2017 deux, deux grands colloques sur l'océan bien commun de l'humanité. Et nous posions la question à l'époque, une utopie pour le 21e siècle. Et puis en 2017, quelle gouvernance pour l'océan euh, au 21e siècle et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Catherine sur, euh, sur, sur les travaux qu'elle faisait au CESE, qu'on a essayé d'accompagner toutes ces réflexions. Et puis qu'on s'est retrouvé euh, il y a deux ans quand euh, Catherine est venue nous dire ben, « je rentre d'une grande navigation ». Oui, moi je venais de passer deux ans au ministère de l'écologie comme délégué à la mer ou au littoral. C'était une grande navigation. Qui a été une grande navigation. Euh, euh, parmi toutes les missions que j'ai pu mener, une mission tout à fait passionnante. Et, et derrière, en, en quittant cette mission, j'ai eu l'opportunité de retraverser l'Atlantique en me posant la question pendant la traversée, euh, bah, comment je poursuis mon engagement pour l'océan. Et cet océan bien commun est devenu... et, et, et, et Vraiment, ça m'a ça, ça paru une évidence, c'était sur l'océan bien commun qu'il fallait que je me mobilise. Alors, dans un premier temps, mon idée, c'était de réunir des experts euh, que je connaissais déjà, enfin, en tous les cas, puisque puisqu'on réfléchissait déjà ensemble sur ces sujets, et des, de rédiger un document pour promouvoir le, le, le, le concept. J'ai réuni ces quelques experts, dont eux présents, mais également euh, Françoise Gaille, que vous connaissez, qui est une grande dame de l'océanographie française, qui est directeur émérite au CNRS, biologiste, une spécialiste des grands fonds marins, Françoise. Il y avait notre ambassadeur chargé des océans, et puis Jean-Louis Fillon, de l'Institut français de la mer, délégué général, un ancien commissaire de la marine. Et puis, Julien Rochette, qui est lui à l'IDRI, aussi. Voilà. C'est la petite équipe qu'on avait réunie, qui s'est... Et dès la première réunion, euh, donc on réfléchit à ce document. Et c'est Eude qui nous dit, euh, qui nous lance comme ça, parce que euh, quelqu'un d'assez disruptif. Il n'a peut-être pas l'air comme ça, mais il est totalement disruptif. Euh, il nous dit mais pourquoi ne lancerions-nous pas un appel Donc on est parti pour lancer un appel, et, et qui cet appel finalement va vous expliquer. On va cheminer dans notre première présentation sur cet appel pour expliquer finalement qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi l'ambition qu on... on va d'abord parler de pourquoi. Vas-y, pourquoi pourquoi, Absolument. pourquoi cet appel Pourquoi cet appel Alors, on nous a dit que c'était comme ça que ça marchait. Alors, l'océan est un, global et continu. Euh, on dit toujours les océans. Euh, c'est une erreur. En fait, il n'y en a qu'un. Euh, il est global et continu. En fait, y a pas. De... on a beau mettre des... des... On veut mettre des, des, des frontières dans l'océan, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Que, les, que ce soit les poissons, les déchets, euh, euh, il voilà, n'y a pas de, de frontière, il n'y a pas de barrières. Et, et donc, en fait, euh, on, on vous propose de cheminer, l'appel la est relativement court, on l'a en fait complètement réintroduit dans notre présentation. Il commence par dire, le grand courant qui le parcourt, donc c'est cette circulation, ce qu'on qu dit thermohaline, cest c'est-à-dire que le moteur de la circulation, je sais qu'il y a des scientifiques dans la salle, alors euh, je vais on faire attention flèche. de ne pas dire de bêtises, c'est son moteur, c'est la température et la salinité. Alors, on pourra en revenir. Quand c'est rouge, c'est parce qu'on est sur des courants qui sont plutôt en surface. Quand c'est bleu, c'est plutôt en profondeur. Et donc, l'histoire, le grand courant qu'il parcourt, tantôt en surface où il se réchauffe, tantôt en profondeur où il se refroidit, unit tous ces espaces. En mille ans, il paraît qu'une goutte d'eau fait le tour du monde. Alors, je ne suis pas allée vérifier. Mais euh, voilà. Et, et on a mis le, le logo d'océan bien commun parce qu'en fait, notre, notre signe de l'infini est inspiré par cette circulation thermohaline qui, qui, qui incarne, qui, qui illustre plutôt qu'elle l'incarne, le fait que euh, l'océan est global, il est continu, euh, voilà, et qu'il n'y en a qu'un. L'océan est un trésor pour l'humanité, alors ce n'est pas océanopolis qu'on qu dira le contraire. Euh, grâce à sa dynamique, à ses échanges avec l'air, il séquestre le carbone, fournit la moitié de l'oxygène de l'atmosphère et régule le climat. Bon, l'illustration euh, euh, est une illustration des, des échanges entre l'atmosphère et l'océan. Euh, ce qu'il faut retenir, surtout euh, pour euh, pour les béotiens, la béotienne que je suis, moi, ce que je retiens, c'est que il, dans ses échanges, il rejette de l'oxygène. Plus de la moitié, disent les scientifiques, paraît-il, dans l'atmosphère, euh, de l'oxygène que de l'atmosphère, et qu'ils séquestrent environ euh, un quart de, des émissions de CO2. On passe à la suivante. Alors peut-être que je dis des bêtises et qui seront qui seront corrigées certainement par euh, par des, des, des experts dans la salle. Euh, cette illustration, juste pour rappeler que l'océan, euh, c'est 97,3% des ressources hydriques de la Terre, et seulement 2,15% pour les glaciers et, et les glaces. Et, et, presque rien pour les lacs. Euh, les presque glaces. rien pour les lacs, voilà. Euh, surtout, attends, reviens juste sur la précédente, surtout je pense qu'il faut garder cette idée, hein, moi j'aime bien garder des concepts, que la Terre et la mer sont liés par le cycle de l'eau. Ça c'est un truc vachement important, parce que quand on veut avoir des eaux qui, en ruisselant de la terre, vont à la mer et qui sont chargés euh, bah, de pesticides euh, ou de pollution chimique chimiques, euh, bah, un jour, ça va revenir à, à la mer. Euh, la suivante, euh, donc la suite, le texte dit la richesse de sa biodiversité, le foisonnement de la vie qui l'abrite, nous nourrissent et protègent nos côtes. Alors, c'est quelques illustrations de... Euh, d'écosystèmes marins riches euh, j'ai mis les récifs coralliens d'eau chaude et d'eau froide euh, bien évidemment qui sont des, ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité l'herbier de Posidonie qui est endémique à la Méditerranée euh, c'est dans ces, ces lieux là que la, la, la vie en mer se reproduit deux écosystèmes, un un qui, qui m'occupe pas mal en ce moment parce que je suis député européen et qu'en ce moment, euh, j'essaie de faire comprendre que la mangrove euh, est absolument essentielle euh, à la production euh, d'oxygène et à la captation du carbone. La mangrove, euh, qu'on appelle euh, aussi... Enfin, ça fait partie de ce qu'on appelle le blue carbone. On pourra peut-être en, en, en parler. C'est un écosystème très riche. Et les forêts de la c'est bah ici, ça, hein, ça c'est juste à côté d'ici. Moi, j'aime bien les forêts de la parce que ma passion de la mer, elle est née dans ces paysages-là. Quand j'étais gamine, j'ai eu la chance de faire de la plongée sous-marine à Roscoff et de découvrir que la mer était vivante dans ces paysages-là. Donc, j'aime bien, les... bien, moi, les voilà. ce que Ce que ces, ce que ces images n'illustrent pas euh, par rapport au texte, c'est « Nous nourrissent ». Oui, je euh, pas tout mis hein, dans les euh, illustrations. On ne peut pas tout mettre dans les illustrations, mais il faut quand même se rappeler euh, que euh, pour plus de 20% de la population mondiale, euh, l'essentiel des ressources en protéines, ce sont des protéines d'origine maritime. marine. Donc, euh, ne l'oublions pas, c'est essentiel pour la nourriture humaine. J'ai inséré aussi cette euh, illustration de nos amis de Tara, qui, à l'issue de Tara Océan, ont réalisé... Alors, c'est même une animation, hein, pour ceux qui la connaissent. Peut-être que quelqu'un pourrait nous l'expliciter. Euh, nous, nous euh, mais là encore, euh, j'aime bien aussi cette image, parce que ce qu'il faut... Retenir, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que le phytoplancton, donc les, les micro-organismes végétaux, euh, qui, qui, voilà, qui, qui peuple, j'allais dire qui peuple la mer, si le végétal peuple la mer, euh, représente 50% de la biomasse vivante sur la terre. Et la biodiversité marine, 90%. Donc voilà, c'est surtout l'idée que cet océan est, est vivant. Je pense que longtemps, on a dû croire... Peut-être que les, dans le transport maritime, il y a quelques années, on pensait que l'océan était, était inerte C'est une question que je pose à l'armateur. Oh, écoute, euh, moi, je rappelle souvent euh, cette phrase euh, d'un humoriste de la fin du 19e siècle. Euh, la mer, une telle quantité d'eau, ça frise le ridicule. Ça illustre bien ce que l'on pouvait penser sur euh, le fait que la mer était un réservoir infini, qu'on pouvait y faire n'importe quoi. Et euh, quand j'ai commencé ma carrière d'armateur, à l'arrière de chaque navire, il y avait un fût, un, un gros fût à pétrole qui était accroché au bastingage. Ce fût, il n'avait simplement pas de fond et on y versait la poubelle du bateau. Et ben ça, heureusement, ça a disparu, ce genre de choses. Mais euh, dans les années 70-80, c'est encore la vision que l'on avait de ce que l'on pouvait faire euh, en mer quand on était marin et qu on, euh, quand on vivait avec et de ce milieu. Ça s'appelait l'opération plage arrière dans Non, Non, ça, ça, ça, ça s'appelait poubelle, c'est tout. <rire> <'est pas> vraiment... <rire> bon, bon. Peut-être que ça avait des noms sur certains bateaux, mais euh, c'était malheureusement l'habitude qu'il y avait. Euh, non, c dans l'autre la sens. La suivante euh, chaque jour, davantage, nous béné bénéficions de son énergie, de ses matériaux, des médicaments que nous y découvrons. Là, pareil, hein, je n'ai pas tout illustré. J'ai illustré éner les énergies, euh, alors, j'allais dire déjà, déjà développées comme l'usine marémotrice de la Rance, mais, mais émergentes. Et, et, et je vous ai mis euh, notamment l'hydrolienne de Sabella dans, dans, dans le Fromver. Elle y est toujours, là, dans le, dans le Fromver hein, elle est expérimentale pour oui. l'instant, mais voilà. La suivante, euh, « Depuis toujours, il relie les hommes et permet la quasi-totalité des échanges de marchandises. » J'aurais pu mettre cette euh, illustration dans un autre chapitre sur les impacts que, que, que subit l'océan. En général, d'ailleurs, c'est là où je le mets. Mais c'est aussi, vous connaissez peut-être, pour ceux qui naviguent, le, le... il y a des marins, dans la, des, des gens qui naviguent dans la salle à Brest. Forcément, il y en a quelques-uns. Hein Moi, j'en connais en tous les cas. J'en vois là. Euh, Marine trafic, c'est très intéressant d'aller sur ce, sur ce site pour avoir en temps réel les navires qui, euh, qui croisent. Alors selon la, euh, le, le zoom que voilà, l'on euh, fait sur, sur la cartographie, on voit le trafic en temps réel. Et alors si j'ai bonne mémoire, en vert, ça doit être les cargos, en rouge, je crois que ce sont les, les transports, de, les pétroliers. Les, les, ils avaient le salci dernier sur le site. Euh, en mauve, ça doit être le transport, euh, la plaisance et le transport euh, de passagers. Et en orange, je crois que ce sont les pêcheurs. Euh, et voilà. Et on voit bien, quand on parle des rails montants et descendants de, de la, dans la Manche, euh, on voit bien que c'est euh, l'orientation voilà, des, des navires. Et quand on zoome sur les zones autour de Rotterdam, d'Anvers, euh, ou alors quand on va regarder aussi ce qui se passe du côté... Euh, de la Chine, de la Corée, du Sud, etc. C'est très impressionnant. Marine traffic, je trouve ça toujours très impressionnant. Voilà. Donc, euh, mais l'océan nous émerveille aussi et il nous fait rêver. Voilà. Une photo que j'avais prise à Belle-Île il y a quelques années. L'océan, avenir de l'humanité, est menacé. Alors j'aurais aussi pu illustrer avec la précédente photo parce que l'impact du transport maritime n'est pas négligeable. Nous le saturons de déchets, de plastique, d'eau polluée et de gaz carbonique. Aujourd'hui, nous pillons ces poissons et détruisons ces habitats. Alors, quelques illustrations avec euh, quelque chose que, heureusement, on voit un peu moins dans nos eaux, les, les, la, la, le, le bateau qui, qui dégaze, là, qui, qui nettoie ses, voilà. Euh, on a réussi à, en partie euh, à régler le problème, en, à régler le problème. À réduire le on a la... réussi à réduire considérablement le problème en s'appuyant sur des alliances régionales qui, évitant la concurrence entre les ports, font que euh, tous les ports font les mêmes contrôles des navires en escale. Et en faisant les mêmes contrôles, suivant les mêmes règles, des navires en escale dans tous les ports d'une zone, quels que soient les pays, eh bien, on peut mettre en place des classements des flottes, des interdictions de navires, des cartons rouges et puis des interdictions de naviguer et donc des interdictions d'accès. Et grâce à ça, on a effectivement réduit dans des proportions considérables les pollutions volontaires. J'ai cru qu'on avait réglé... Le... Alors là, tu... Je viens d'apprendre quelque chose. Euh, qu'on avait aussi réglé le problème en renforçant les pouvoirs du préfet maritime qui pouvait mettre des amendes quand. parce que pour les déceler, pour les repérer, eux, il faut les survoler, il faut les prendre en flagrant délit. Oui, si tu veux, on a, on a effectivement fait des gros progrès avec ce genre de contrôle, mais le progrès fondamental, c'est d'éviter l'armateur voyou qui s'abrite derrière un pavillon voyou. Et ça, c'est par, par les contrôles de l'État au port euh, qu'on euh, a réglé beaucoup plus fondamentalement le sujet. On prend encore quelques navires, et euh, dans ce cas-là, effectivement, les niveaux d'amende euh, sont un peu dissuasifs, mais le plus dissuasif, c'est de dire vous ne pourrez plus revenir, vous ne pourrez plus naviguer. Ok. Euh, J'ai mis en bas les plastiques, les déchets. Euh, ça, Enfin, on en parle, mais moi, ça fait 30 ans que... Euh, voilà, si ça fait 20 ans pratiquement que je me mobilise sur ces sujets-là, c'est que ça fait un moment que je les ai vus, les plastiques en mer, en plein milieu de l'océan. Euh, et on dit toujours, on parle de, de, de continents de plastique. Moi, je suis pas fan du tout de cette euh, appellation-là, parce que si c'était vraiment des continents, ce serait plus facile. À traiter la réalité en mer, c'est qu'il n'y aurait que 20% en, en surface, euh, une grosse soupe euh, entre deux eaux, euh, une grande quantité au fond des océans, et que ce sont les courants qui font qu'ils euh, voilà qu s'agrègent qu dans des espèces de, de vortex. Euh. Mais voilà, c'est un des sujets enfin qui qui, qui est traité, euh, enfin qui commence à mobiliser. Dire qu'il est encore traité, c'est un des sujets sur lesquels on se mobilise à tous les. Et puis Catherine, à... ces vortex de surface ne sont malheureusement que la face très immergée de l'iceberg. Euh, la face cachée et la plus terrible, ce sont les microplastiques, ces petites particules qui sont ingérées par euh, toute, la, toute la biodiversité et euh, qui euh, tuent l'océan. Oui, on pourra probablement reveni revenir sur le sujet dans, au travers des questions, mais c'est vrai que les, les plastiques se se fragmentent, euh, ça devient des microparticules euh, avec tout un tas de problématiques de colonisation, de, de, de, de dissémination des espèces, etc. Euh, le corail qui blanchit. Alors le blanchissement, moi j'ai longtemps dit des bêtises en commentant cette, euh, cette, euh, cette image, parce que je pensais que c'était la signification qui, qui, était, qui, qui provoquait le, le blanchissement. L'acidification, elle attaque les micro-organismes. Alors là, je retourne vers les scientifiques de la, la zone. L'acidification, elle attaque les structures calcaires des organismes. On est d'accord Mais le blanchissement, c'est l'algue qui meurt du fait de la, la, la température qui, de l'océan qui, qui augmente. Je ne dis pas de bêtises, là, Céline Je ne dis pas de bêtises. Ouh. Parce que longtemps, j'ai dit oh, c'est l'acidification. La, non, non, ce n'est pas l'acidification. Voilà. On est bien d'accord. On reviendra certainement sur le sujet tout à l'heure. Euh, L'article qui font. Euh, D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je ne mets pas la, la, la date de la deuxième. Je crois que c'est 2013, la date de la deuxième. Euh, voilà. Enfin, bon, oui, bon, tu, as coupé un, tu as coupé un peu l'image. J'ai la... un peu coupé, coupé <rire> l'image. Tu peux passer à la, à la, à la suivante. Demain, ferons-nous de même avec ces ressources génétiques et minérales, objet de toutes les convoitises et de compétitions effrénées L'océan sera-t-il la cause et le théâtre de prochains conflits armés C'est des choses que l'on dit. Euh, là, cette carte de l'Arctique illustre euh, des zones où on, on suppose, où on a décelé les, la, la, la présence d'hydrocarbures. Euh, on, on illustre aussi le, le passage du nord-est et, et cette route qui pourrait se, se libérer. Du reste, ça commence. Hein. Il, y a eu déjà des il y a déjà des, des navires qui ont commencé à croiser. On peut passer à la suivante euh, et puisqu'on parlait des ressources minérales, mmh. je trouve que cette euh, map monte, elle est assez, quand on veut parler de, de, des ressources qui s'épuisent à terre et qu'on va retrouver, qu'on imagine peut-être un jour aller explorer, hein, exploiter en mer, euh, en, en, en rose pâle ou je ne sais pas comment il faut le dire, en, en beige, ce sont les champs de nodules. Tiens, vas-y, je te laisse la, la, la commenter parce que. Oui, en. Là, vous avez les champs de nodules et puis vous avez en partie, vous avez surtout sur les grandes dorsales océaniques euh, des zones euh, où, vous, où vous avez euh, des, probablement de très grandes richesses avec euh, des, des, des amas sulfureux, des, euh, des, des, des zones où il y a euh, des terres rares, des matériaux extrêmement euh, précieux euh, en particulier pour euh, toute notre industrie euh, de toute, toute notre industrie des smartphones etc etc mais euh, dont, dont, dont l'exploitation euh, si elle existe un jour devra faire l'objet de précautions considérables parce que euh, si, si, on, si on y va on ne sait pas encore véritablement aujourd'hui euh, quel, euh, quel changement on risquerait de, de, de, de provoquer dans ces zones alors je suppose que sur cette carte qui est produite par l'Ifremer ne sont figurées que les zones où on a euh, exploré. Et comme on dit qu'il n'y a que 5% des fonds marins qui ont été explorés, euh, bon, ça laisse peut-être présager de... Oui, oui euh, voilà. Et y a... elle, est très, elle est très succincte, hein, la carte. Hum. Mais moi, je, je trouve qu'il euh, y a plein de gens qui me disent Ah bon, il y a ce, ce, ce type de ressources euh, en mer. La, la, la, la suivante. Euh, euh, l'océan est la responsabilité de tous. C'est ce que euh, c'est le chapitre suivant de notre appel. Euh, les accords internationaux de la deuxième moitié du XXe siècle ont défini un accord nécessaire, un cadre nécessaire, et longtemps considéré comme suffisant pour la bonne gestion de, de l'océan. Alors c'est vraiment ton rayon. Je vais te laisser le le, le commenter. Cette, cette carte montre effectivement euh, la surface globale de l'océan et puis euh, les zones qui sont euh, sous euh, des pardon euh, j'essayais de pointer tout, tout, toutes ces zones qui sont euh, des zones ex, euh, des zones exclusives euh, et dont euh, les zones françaises qui font que euh, nous en rouge qui font que euh, nous avons le deuxième espace de responsabilité maritime au monde, derrière les États-Unis. Mais il euh, y, y a tout le reste... Pardon, j'appuie toujours mal. Il euh, y, y, y, y a tout le reste euh, qui est euh, essentiellement un espace euh, de liberté, de liberté de navigation où le seul droit qui s'exerce euh, et où la seule autorité qui s'exerce est l'autorité du pavillon du navire. C'est-à-dire que euh, si euh, un navire d'État français voit euh, dans toute cette zone euh, en bleu ciel euh, un, un navire euh, qui euh, déballaste, qui fait n'importe quoi, etc., euh, il n'a pas le droit d'intervenir. Seuls les, les, les navires d'État français ne peuvent intervenir que pour euh, des navires battant pavillon français. Ça vous montre le manque d'autorité internationale qui manque, le, le, enfin le manque d'autorité internationale pour essayer de réguler euh, cet espace et pour pouvoir euh, y faire euh, suffisamment euh, de police pour pouvoir euh, le préserver durablement. Tu veux ajouter quelque chose, Catherine qu'on va revenir sur ce Ça, montre, tout à ça montre bien euh, combien euh, ces accords, qui ont été des vraies avancées, euh, nécessitent aujourd'hui euh, d'être amplifiés. Oui. En, en fait, c'est vrai que le, le peut-être si tu reviens dessus, c'est vrai que ce droit de la mer, il est régi vraiment par ces, ces deux concepts de liberté de navigation en haute mer, de, de droit souverain des États dans les zones économiques exclusives. Et voilà, nous, ce qu'on va vouloir rajouter. C'est une couche de responsabilité, parce qu'en fait, on a créé des, des on a créé des frontières euh, fictives finalement, enfin, dans, qui n'ont pas d'autres raisons d'être que le droit. Mmh. Et en fait, on, on a juste oublié que malgré tout, cette cette responsabilité, enfin cette euh, souveraineté, elle était donnée on, par. Euh, enfin, N'empêchez pas les États de rester quand même responsables de, de, de l'espace maritime dans lequel euh, qu'ils avaient sur leur, sous leur souveraineté, enfin dans le cadre de leur souveraineté. Alors, mais il est urgent d'aller plus loin et de construire ensemble une nouvelle approche qui place la responsabilité collective au-dessus des principes de liberté et d'appropriation. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, moi, on a mis là le, la, la carte du, du parc, enfin, une illustration du parc marin d'Iroise. Euh, pourquoi Parce que moi, je trouve que les aires marines protégées, les parcs marins, sont des... Sont des, des lieux pertinents où on, apprend, on, co enfin on, apprend, on met en place une gestion partagée de l'espace et que ça peut faire partie des solutions, des modèles de gouvernance pertinents, euh, justement pour, pour gérer plus durablement l'océan. Oui, on a voulu vous montrer par quelques exemples là euh, que euh, la responsabilité individuelle et collective, elle avait commencé à se mettre en place. Euh, qu'il euh, y avait déjà un certain nombre d'exemples qui existaient euh, de modes de gestion euh, qui euh, associent euh, le plus possible de parties prenantes ou qui anticipent un certain nombre de sujets euh, et que euh, donc l'appel euh, que nous lançons n'est pas euh, totalement utopiste et qu'on peut espérer euh, voir se développer ce genre d'initiative se mettre en place à des échelles de plus en plus vastes euh, de façon à ce que euh, l'océan soit sous une responsabilité individuelle et collective. Donc il y a l'exemple du parc marin d'Iroise, il y a euh, d'autres exemples, comme euh, le travail qu'a pu, qu pu nous amener à faire l'Europe euh, au travers euh, de la directive sur euh, la planification spéciale, spatiale maritime. Oui, alors c'est euh, amusant d'ailleurs quand on lit euh, le texte de la directive européenne sur la planification des espaces maritimes. C'est véritablement euh, l'ambition, c'est véritablement d'arriver à gérer durablement euh, un espace où finalement les activités euh, sont con concomitantes. Enfin, c'est lieu toutes lieues au même endroit, peut-être en même temps, etc. Et donc, il fallait, l'Europe a poussé les États à, à réfléchir sur la manière dont on planifiait euh, les activités. Alors, je vous ai mis là parce que ça concerne, euh, ça concerne le coin, <rire> la région. Euh, la, la France a, a, réparti, a, a réparti son espace entre différentes qu'on a appelé des façades maritimes. J'aime pas du tout, moi, cette appellation, parce que ça n'est pas une façade, hein. c'est bien plus large que ça. Euh, et, et on a d'abord essayé d'identifier quels étaient les enjeux, euh, mis les gens autour de la table... Et pousser euh, les citoyens, les acteurs, à réfléchir ensemble à la manière, aux objectifs qu'ils se donnaient euh, de développement, euh, de préservation, de connaissances dans ces espaces-là. Donc cette carte, elle illustre les enjeux écologiques en, donc, sur l'espace nord-atlantique Manche-Ouest. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, tout ça, c est, c est, voilà, on peut aller le voir aussi sur Internet, mais vous avez... Vous, vous les avez un, un peu détaillés euh... On voit toute une série d'enjeux. Et, et, et puis pas, en face, mais... un certain nombre d'habitats. Voilà. Et puis, euh, on, en, on définit grâce à ça des zones où il est possible, euh, maintenant ou à l'avenir, de faire un certain nombre de choses. Alors la prochaine, justement, on est sur les enjeux économiques euh, de, la, de, la même, de la même zone, euh, les enjeux sociaux économiques de la zone. Euh, alors là, je n'ai pas, pas la légende qui va avec. On voit avec les grandes flèches mauves, c'est le, le, le, les axes majeurs du, tra, du trafic maritime, euh, etc. On voit les espaces où éventuellement on, peut, on envisage de développer des énergies marines, où on pratique de la pêche etc., etc. Et donc, c'est euh, un travail sur lequel j'ai un peu travaillé dans, dans la fin de mon, mon mandat à la, au ministère de l'Écologie et qui a été prolongé par mes petits camarades. Euh, ça n'a pas été un travail facile, mais c'est un travail très intéressant de concertation, de co-construction. Et pour en revenir à notre appel pour l'océan bien commun de l'humanité, euh, quelque part, ce travail-là, il amène, euh, on va dire, les, tous les acteurs du citoyen à l'État, à se poser la question comment, euh, quel, comment je vais gérer... Je, oui, la, mon avenir, notre avenir collectif est en mer. Comment allons-nous le gérer durablement euh, ensemble Alors là, on a sur, sur la zone économique exclusive. Euh, C'est vrai que nous, on, on demande que ce soit l'intégralité de l'océan hein, qui soit reconnu comme un bien commun. Donc les, la fin de notre appel dit « L'océan est un bien commun de l'humanité ». Tu peux passer à la suivante. L'accord de Paris sur le climat, dans son préambule, encourage tous les États à veiller à l'intégrité de l'océan en tant qu'écosystème en vue de la protection de sa vaste biodiversité. Au passage, ce qu'il a été écrit dans, dans le préambule de l'accord de Paris, on le doit au travail qu'on a fait notamment avec Céline, avec tous les gens de la plateforme Océan et Climat, euh, qu'on a créée notamment avec l'Institut français de la mer. Cette plateforme, on l'a créée en 2014 pour faire entendre la voix, dans les, dans, dans, dans les négociations, la voix de l'océan dans les négociations climatiques. Eh bien, l'intégration juste de ce mot « océan euh, » hein, dans le préambule de l'accord de Paris a eu un effet incroyable sur la prise en compte de l'océan dans les négociations climatiques par la suite. Hein, dans les... Et, et j'en parle parce qu'en en fait, on voudrait reproduire un peu ce, ce, cette histoire. On voudrait retrouver le bien commun euh, dans le préambule du futur traité, de traité sur allez, la haute mer. Coup... À la fin, on le dit, alors que les Nations unies s'apprêtent à compléter le statut de la haute mer, en vue de mieux le, la protéger et d'utiliser durablement ses ressources, eh bien, nous... Tu peux passer à la suivante nous, signataires du présent appel, considérons que l'intégralité de l'océan est menacée et demandons instamment que tous les espaces marins, côtiers comme auturiers, on dirait presque les rivières, nous on irait bien, on montrait bien on, les bassins. On montrait inversées. bien jusqu'au sommet des montagnes. Voilà, soient considérés comme un bien commun, comme le bien commun de l'humanité. C'est peut-être le moment, non, Eudes, que tu expliques le bien commun, c'est quoi Alors, euh, Avant qu passe, Pendant ce ah, je... temps je prépare Non, mais. On va, on, va, on va passer... Euh, on, on a deux formats de diaporama, donc on n'a pas pu les mettre euh, bout à bout. Mais euh, pendant, pendant cet instant de pause, euh, vous avez le droit de prendre votre téléphone portable, d'aller sur océanoscommon.org et de signer l'appel. <rire> <rire> mais, mais vous avez 15 secondes là, pour signer l'appel pendant Alors ce temps-là. J'ai aussi pris, aussi pris euh, une tablette pour une, ceux qui tablette signer Une tablette qui permet également je sais pas de signer... On pour passe de l'un à l'autre. Eh bien, tu vas ici, je crois. Ah oui, tu as raison. Et, et, et, et, et on va là, ouais, et puis une fois qu'on est là, on va ici. Génial. C'est bon, on peut et passer puis, à l'autre. Et puis on passe à l'autre. Voilà, merci. Donc c'est oceanascommon.org Voilà. Oui, vous avez vous avez là, c'est là c'est là que c'est là qu'il faut aller signer. Et donc comme vous nous avez bien suivis, vous êtes d'accord pour, euh, pour pour pour signer l'appel. Alors. Ce qu'on qu dit véritablement au travers euh, de, de l'appel, euh, c'est euh, l'océan est menacé et collectivement et individuellement, on en est tous responsables. C'est vraiment cette notion de responsabilité euh, que euh, nous voulons faire émerger. Alors, quel, quelques, quel, quelques précisions. Bon, l'océan, on en a parlé, on sait ce que c'est. Le bien commun, deux mots. Quand on parle d'un bien commun, on ne parle pas des biens. Les biens, c'est des trucs qu'on s'approprie. On parle du bien. Le bien en général. Ou même on parle du bienfait. L'océan, c'est un bienfait. C'est un bienfait de l'humanité dont on est tous responsables. Et, et, et c'est ça, hein, le, le, le fondamental. Et puis, quand on parle d'un bien commun... bon. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de ce genre de choses, on fait peut-être référence pour vous à, à la théorie des commons. Mais la théorie des commons, elle a un gros inconvénient. C'est qu'il euh, y a un monsieur Harding qui a prétendu que euh, le bien commun, euh, ça se terminait toujours mal. Heureusement, il y a une prix Nobel d'économie qui a expliqué que euh, du bien commun, ça pouvait se gérer, si c'était correctement géré, ça pouvait euh, tourner bien. Et donc... À condition qu'effectivement, il y ait des règles de gestion et qu'il y ait une responsabilité qui existe. Et c'est ça ce qu'on essaye de mettre en avant. Et puis alors, le dernier terme de l'humanité, vous pourriez nous dire que l'océan, c'est un bien commun pour l'ensemble du vivant. Et c'est vrai. Mais qui peut être responsable C'est l'humanité, c'est pas le vivant. Et c'est pour ça que pour nous, l'océan, c'est un bien commun commun de l'humanité. Alors cette reconnaissance, euh, on va vouloir carrément la promouvoir euh, au plus haut niveau, c'est-à-dire euh, aux Nations Unies, hein, on n'a pas froid aux yeux, euh, et notamment on, on essaie d'identifier, nous avons identifié un petit peu... Euh, tous les travaux, enfin, tous les lieux, tous les moments où on parle de l'océan, parce que l'océan est devenu quand même... Il y a beaucoup de conférences, et, et notamment cette année, en 2020, beaucoup de conférences sur l'océan. Euh, donc, on essaie de promouvoir cette, euh, ce bien commun un peu partout. Et donc, on saisit... Euh, voilà, on va saisir un petit peu toutes les opportunités. Oui, oui dans, dans cette deuxième partie, on va essayer de vous montrer ce que l'on fait, comment on agit, comment on essaye de promouvoir la notion. Et alors, pour promouvoir la notion, on a vu qu'il fallait travailler avec les décideurs, avec les États, aller à un niveau international, aller à l'ONU, persuader les États de faire des, des actions de formation, d'information, etc. Et puis qu'on avait besoin, en même temps, du grand public, parce que c'est le grand public qui pousse les États à faire. Donc on a besoin de cet équilibre et de ce dialogue permanent entre mobiliser les décideurs et puis mobiliser toute la société civile, les citoyens, les entreprises, les associations, chacun d'entre nous, parce que c'est parce qu'on va montrer individuellement qu'on veut que ça se passe, c'est parce qu'on va montrer individuellement qu'on fait chacun des petits gestes dans ce sens-là, que nos décideurs vont aller de l'avant et vont faire changer les choses. Oui. Euh, ce qu'on peut aussi... Attendez, je passe à la suivante... Euh, La suivante, c'est juste pour dire qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. Il y a... Alors, les photos sont parfois un peu déformées. <rire> voilà, ça, c'est... Et, et j'allais dire, même toute l'équipe euh, n'est pas là. Euh, ce qui est étonnant, en fait, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup entendu... On entend heureusement de plus en plus parler des sujets du plastique dans les océans, soit de océans et climat, soit d'océan et biodiversité, euh, soit de... Voilà, il y a en fait avec le bien commun, c'est une espèce d'ombrelle. C'est une thématique qui dit que que ce soit pour que, que l'océan est essentiel et que voilà, on a besoin d'avoir cette thématique qui, qui réunit finalement, qui fédère toutes les autres thématiques. Et, et qui fait qu'effectivement, nous travaillons avec tous les gens qui s'intéressent à la protection et à l'utilisation durable de l'océan, qu'on n'est pas en concurrence avec eux et qu'on leur permet même de parler ensemble. Dans un certain nombre d'événements de, de, auxquels on a été présents, on a permis à des gens qui avaient chacun leur sujet particulier de défense de l'océan d'être ensemble dans une conférence pour dire ce qu'ils faisaient. Alors voilà, ça c'est notre, notre passé relativement récent depuis l'appel euh, du 8 juin 2018, la, le lancement de l'appel à Monaco alors, Il a été lancé, j'ai mis la photo, deux photos en haut, on voit Paul Mélia... Euh... C'est drôle parce que Paul Mélia, c'est un des skippers de la classe IMOCA, c'est la classe des bateaux du Vendée Globe. Malheureusement, Paul, il ne va pas courir le prochain Vendée Globe, il a perdu son sponsor. Mais un jour, il m'a appelé alors qu'on était en train de, de rédiger euh, notre appel... Et il me dit, Catherine, je suis embêtée, on est embêté avec les skippers de la classe Imoca, parce qu'on est tous en train de à soutenir. Moi, je soutiens, je suis parent de SurfRider, il y en a un autre qui soutenait WWF, etc. On cherche un thème qui nous fédère et moi bah, je lui dis bah, si tu veux euh, alors ce qui est très intéressant avec les skippers c'est que d'abord ils sont en contact avec l'océan et donc ils peuvent témoigner ils, ont, ils sont sollicités moi je connais un petit peu le sujet euh, par les médias donc euh, ce sont, ils peuvent être ambassadeurs euh, ils sont sensibles ils ont voilà, la capacité de faire partager, de sensibiliser, ils font aussi rêver, et donc ce sont pour nous des ambassadeurs formidables. Et donc là, Paul, là-haut, euh, on a lancé l'appel euh, à Monaco parce que les skippers étaient en, en régate le 8 juin de la, de 2018. Ils avaient un grand prix à Monaco, euh, on avait monté un, tout un, un panneau pour faire signer les les skippers. Et là, c'est Alain Gauthier qui est en train de, de signer. Et puis après, j'ai mis une photo de Marita Barli, qui est sur Pendix 6, à qui on a remis. Elle était là au départ de la route du Rhum, puisque la route du Rhum a été partenaire. Euh, derrière, il y a eu la solitaire du Figaro aussi, qui a été partenaire. Là, euh, bah, c'est des amis qui, qui, qui ont porté aussi euh, le pavillon, au en bien commun à l'humanité, dans, dans le cadre de la descente de la Seine en paddle. Euh, voilà, là, c'était pendant la marche pour l'océan pour qui avait lieu à Paris il y a, il y a deux ans. Et puis ça, c'est un bateau que je connais un petit peu parce que c'est le bateau avec lequel j'ai bouclé mon, mon premier tour du monde et qui, voilà, qui a été... Euh, qui a été repris par le monsieur avec qui je vis et qui a fait restaurer ce bateau. Il a couru la route du Rhum et il m'a dit Mais si tu veux, utilise le bateau pour porter l'océan bien commun de l'humanité. Elle n'est pas jolie cette histoire. Donc on a un grand spi océan bien commun. Et, et voilà. Donc si on revient en arrière, alors, nous étions aussi présents euh, au, au G7. Euh, alors de la société civile, hein, à Biarritz en août dernier, et puis il y a eu encore tout, tout un tas d'autres événements. Et puis alors, euh, un truc absolument euh, formidable, c'est qu'on a essayé de sensibiliser le président de la République, et eh bien qu'est-ce qui s'est passé le... Euh, Je n'ai même plus la date, c'était le, 3, déce déce le 3, 3 décembre 2019. Euh, le président était là... Euh, aux assises de l'économie de la mer, pour faire un discours sur la stratégie maritime de la France... Et il nous a déclaré que le premier pilier de la stratégie maritime de la France était de faire de l'océan le bien commun de l'humanité. L'océan est un bien commun de l'humanité, un bien placé sous notre responsabilité collective et individuelle de la haute mer aux eaux territoriales. Et protéger l'océan est un impératif au moins aussi grand que celui de la préservation de l'Amazonie, qui est notre poumon, le poumon vert. Notre autre poumon, le poumon vert. Alors, il a aussi, une, aussi dit une chose absolument importante, c'est que la France, maintenant qu'il a prononcé ce, tout ça, portera cette notion-là dans toutes les conférences internationales. C'était pour nous, un, on va dire que dans notre ambition, on n'imaginait pas qu'au bout d'un an et demi, on aurait ça, mais on a ça. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, la diplomatie française peut, dans les grandes négociations internationales, notamment la négociation qui a lieu en ce moment euh, sur, la, sur la haute mer, euh, peut porter ce concept de bien commun. Il faut juste qu'on trouve... Doit porter. Le... Doit porter. Oui, doit porter, absolument. Elle ne peut doit pas, porter. elle le doit, elle a l'instruction. Donc ça, c'est quand même une étape. L'air de rien, c'est le poids du politique. Euh, bon. Après, derrière, euh, moi, il faut qu'au niveau européen, je trouve des, des alliés, parce que la France est un peu. qu'avec la France, on trouve des alliés, parce qu'il faut que. la, la France ne peut pas être toute seule à porter ce, cette notion-là. Très rapidement, parce que je pense que ça serait bien qu'on qu avance un peu vite, parce qu'on qu échange avec oui, vous. Oui, les grands rendez-vous internationaux sur lesquels on veut porter l'idée, euh, la négociation qui, devre, qui aurait dû avoir lieu euh, fin mars, début avril mais qui sera peut-être reportée compte tenu euh, de l'épidémie, j'en sais rien, euh, la négociation sur la biodiversité en haute mer, le congrès de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, en, en juin à Marseille, et la conférence The Ocean à Marseille, Alors, la, la, la COP15 mais... sur la biodiversité en Chine, euh, la COP26 sur le climat à, à Glasgow, et éventuellement une dernière phase de négociation sur euh, la biodiversité en haute mer, en novembre à New York, toute une série d'événements où on essaye de faire passer l'idée d'avancer. Alors, on y va avec nos petits bras musclés. Euh, Absolument. Voilà, euh, l'idée étant... Mais avec les petits bras musclés aussi de la députée européenne, oui, euh, qui est quelqu'un d'autre, mais qui... un peu tout le monde euh, <rire> à Bruxelles avec ce concept-là. Mais ça commence à prendre, puisque pour tout vous dire, nous avons voté une résolution... Euh, sur la COP15, donc la COP biodiversité, euh, euh, récemment. Et dans mes amendements, en fait, j'essaie de faire monter l'océan, moi, à Bruxelles, depuis, depuis six mois que j'y ai mis les pieds. Euh, J'avoue que... J'allais dire je les embête. Non, je les embête gentiment. Eh bien, cet amendement, qui n'était pas passé dans un autre texte, ça, c'est les... Ça, le, le, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a des trucs parfois, c'est les, les mystères euh, des textes euh, législatifs au, au, au Parlement européen. Eh bien, il est passé dans le, le, le, le texte sur la COP biodiversité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux dire que le Parlement européen reconnaît que l'océan est un bien commun et demande que, ce soit, euh, euh, que, que les États le, le, le, le, le, le, le portent à, porte à la COP 15. Donc, euh, donc voilà. Euh, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Euh, alors vous avez vu de temps en temps, on, on a marqué des... des... Enfin, je vais en reparler après, de la nage pour l'océan. Donc si on se résume, on a une mobilisation citoyenne, une mobilisation politique, mais je vais pas... on va avancer un petit peu. Juste pour vous dire que cette année, on va lancer une série, euh, une initiative un peu particulière, où on va inviter... Parce que, cette idée de responsabilité individuelle et collective, il faut vraiment qu'on arrive à choper, si je peux le permettre, tous les citoyens, qu'ils soient sur le littoral ou en amont des bassins versants, à Annecy, à, à, moi, je sais pas, à la montagne, en haut de l'Everest, etc., qu'on leur fasse comprendre à tous, et aux collectivités, aux entreprises, etc., qu'ils ont un lien avec l'océan. Et donc, on veut inciter, donc ça, c'est... Pour euh, pour le côté ludique, on veut inviter les gens à nager pour l'océan et qu'à chaque fois qu'ils vont nager 100 mètres, on voudrait collecter des fonds pour soutenir des associations, euh, des initiatives, etc. Euh, voilà, l'ambition étant d'aller faire un tour du monde, ça. Mais on en reparlera quand ça, ça va démarrer avec euh, avec une première nage à Bordeaux au mois de au mois de mai, et, etc. Euh, des photos pour illustrer nos, nos conférences, etc. C'est nos, nos présences à à Saint-Malo ou à à droite, c'est un, un, un artiste qui nous a fait cette euh, qui avec le public a dessiné ses poissons, etc. Et puis au milieu, c'était à l'Amérique XXL. Si vous y avez été, euh, voilà. Je pense que on va s'arrêter là avec euh, cette image du bateau euh, parce que j'ai le temps de passer aux questions. On a on a un peu tout dit, je crois. Hein. Oui oui. Enfin, non non on a rien faire. on a rien dit puisque on va répondre aux questions.